Salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à faire ça On va faire ça en trois phases Première phase Après on va rajouter la phrase des que comme punk en verlan Quoi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème avec les puns t'aimes pas les puns toi Non non y a pas de souci. t'inquiète ça a rien à voir, franchement c'est euh, enfin bon, des queupons des capons, des queupons, des quepons, des quepons, des, quepons, des quepons. Et troisième étape, on va dire la phrase. Pon que des que pon que des capuches. T'as vraiment un problème avec les pingouins. Pon que des que pon que des que psh que des que pon que des que que des que que des que Ça marche bien les que hein Quoi quoi quoi quoi. Vous êtes susceptibles quand même vous les que hein Moi moi je suis c'est que moi je suis c'est que moi. moi, moi bon ok ok bon bah allez salut euh, abonnez-vous mettez un like mettez un j'aime ok ouais c'est ça abonnez-vous ouais. Tu vas me laisser chanter une chanson toi. Ouais Vas-y, abonne-toi. T'as juste à cliquer sur le bouton babe. Abonne-toi Abonne-toi, je t'ai dit